Que ça nous plaise ou non, les roses s'allument à partir des phéromones. Et c'est ça qui explique ces affinités bizarres où on dit pourquoi lui, pourquoi elle. Et que vous pouvez, être, vous pouvez avoir un homme en face de femmes magnifiques, ben ces phéromones ils vont fonctionner pour la moche et, et, et voilà. C'est comme ça. Et vice-versa, pour une femme qui, envoie, qui a plein d'hommes formidables en face et puis qui va être avec voilà. c'est là que ça s'allume. Est-ce que ça restreint un couple amoureux Ça, c'est la question qui nous intéresse ici.